Bonjour tout le monde, c'est Geoffrey et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la réalisation d'un personnage sans utiliser d'image de référence. Euh, dans cette vidéo, nous allons apprendre à modéliser euh, les cheveux de notre personnage et également son casque. Ok, on va commencer. Nous allons pour cela utiliser une curve. Pour cela, on va donc faire Shift A. On va aller dans les cuffs, on va sélectionner paf, on va faire slash, on va faire une rotation en edit mode R de 90 degrés. Pour simplifier les choses, nos repas en fait, on va supprimer certaines vertices pour ne rester plus qu'avec croix. Donc du coup, les deux derniers, ils ne vont pas nous intéresser, on va les supprimer. Comme ça, notre cuff est beaucoup plus simple. Il y aura juste croix, manière. Euh, du moins 3 points de contrôle. Une fois cela fait, on va retourner en objet mode. On va aller dans les paramètres de la curve. On va aller au niveau de géométrie On va s'intéresser euh, au Bevel et au paramètre euh, d'œuf. On va augmenter ici comme ça. Et on va retourner en Edit Mode afin de pouvoir euh, scaler ici de zéro. Du moins euh, diminuer le scale au niveau des pointes. Donc là, je vais faire Alt S 2 0. Ensuite, je valide, j'appuie sur entrée. Ok. Là, déjà, on a notre premier mèche de cheveux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire slash pour faire revenir notre personnage. Euh, on va sélectionner tous les vertices qui, vont, qui constituent notre, euh, notre curve. Et on va aller en vue de profil. On va faire une rotation comme ça, on va faire un déplacement pour placer nos premiers cheveux Vous voyez que là comme j'ai gardé juste trois points de contrôle, c'est beaucoup plus facile de contrôler euh, notre queue. Notre Et dans cette queue, moi je vais la scaler, je sélectionne tous les vertices, je fais S vous voyez que lorsque je fais un S comme ça, ça se comporte un peu bizarrement. ce que je vais faire. Il y a également un second S avec le S comme ça. Ou bon alors si l'un ou l'autre ne vous plaît pas, vous pouvez tout simplement déplacer comme ça avec la hauteur. Et ici faire un Alt S. Comme ça. Donc du coup nous on va faire comme ça. On va se placer sur la vue de face. On part en objet mode. On regarde à quoi ça ressemble. Ok, c'est plutôt pas mal. Ici, je vais déplacer ça comme ça. Et là, je vais déplacer ça comme ça. Ici, on va faire toujours des Alt-S avec des Shift maintenus pour des précisions. Ici, je vais encore faire Alt-S. Comme ça. Je vais aller en vue de profil. Ok, je sélectionne le tout. Je fais un G. Comme ça. Ok. Nickel. Je vais passer à... Voilà. Je vais passer au positionnement du second mesh de cheveux. Je vais euh, aller sur la vue de dessus. Je vais sélectionner là. Je vais en engine mode et faire un shift D comme ça. Je vais le placer à côté comme ça. Déplacement sur l'axe des y. Je repars sur la vue de face. Je regarde quoi ça ressemble. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais les séparer un peu comme ça. Pour qu'il y ait un creux ici au milieu. Ok. Je vais aller sur la vue de profil. Je vais faire descendre ça comme ça. Et je vais faire ça. Ici, je vais un peu avancer ça là-devant vais un peu déplacer comme ça devant de même ici là je vais un peu faire comme ça et celui ci je vais le faire un tout petit peu plus grand par rapport au premier je pars sur euh, ma vue de face et c'est plutôt pas mal je vais aller encore sur la vue de phase. Je vais sélectionner celui-ci. Edit Mode. Je le sélectionne complètement. Je vais faire un Shift D. Je le duplique. Je pars sur la vue. Euh, sur le côté opposé. Je vais faire un R sur l'axe des Z. Comme ça. Ok. Je positionne bien mon élément. Je repars sur la vue. De face et objet mode, je vois à quoi ça ressemble. Ok, je vais continuer dans cette lancée. Je fais L ici, je sélectionne comme ça. Je sélectionne comme ça. Je fais L, je n'ai pas envie de profil. Je fais un Shift D comme ça. Je fais une rotation, un déplacement et je diminue. je pars sur la vue de face et j'ai fait un déplacement comme ça je regarde à quoi ça ressemble Ok. je vais faire un CTRL 1 pour aller en vue de derrière je sélectionne celui-ci, ce, ce, ce, je fais L, SHIFT D je pars là, je fais une rotation comme ça je peux toujours faire une rotation sur l'axe des Z Sur l'arc des Y, ça ne fonctionne pas. Ok, sur l'arc des Y, c'est nickel. Je vais positionner ça là. Je vais faire CTRL 1 pour de nouveau retourner sur la vue arrière. Et je vais positionner euh, ma mèche de cheveux comme ceci. Ok. C'est tout pas mal. Je vais faire un nouveau contrôle 1. Je vais sélectionner celui-ci. Je fais L, je fais Shift D. Et tout ce que je vais faire, c'est un déplacement comme ça. CTRL 1 toujours. Je fais un S, un Alt S. Je monte. Je pars en arrière. J'ai deux profils fait une rotation et je déplace là je déplace ça. je fais encore un contrôle 1 ok je vais également sélectionner alors mode. je vais sélectionner le tout <coughs> désolé je fais un alt s pour diminuer la taille comme ça je vais un S et là au milieu je vais mettre un dernier donc je sélectionne le premier là je fais un L je pars sur la vue de dessus je fais un Shift D et je déplace sur l des Y je pars sur la vue de face je peux euh, diminuer je peux un peu déplacer comme ça celui-ci, je vais le placer un peu plus en arrière, je vais arranger comme ça, là en bas on va faire quelques scales sur l'axe des X je pars sur la vue de face, je regarde comment est mon personnage, il est pas mal, ce que je vais faire c'est que je vais rescaler ça pour que ça soit beaucoup plus gros, je fais un scale général, ALT S, et un scale général, ok, euh, je vais également sélectionner tous les points qui sont retrouvés à la fin comme ça. Ici, je vais les déplacer comme ça. Je vais les roter. Je pars sur la vue de face. qui celui-ci, je pense que il va être mieux là au milieu. Et celui-ci, il va être bien là. Là, et je déplace comme ça, je déplace comme ça. Ok, super. Euh, bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un tout petit peu euh, augmenter la taille du bandeau ici en archive de proportion On va faire un G comme ça, et on va faire un S. Okay. On va maintenant entamer avec euh, les écouteurs de notre personnage. On va faire un Shift A, on va importer une UV Sphere On va mettre ici 16 pour le nombre de segments euh, Et c'est tout On va aller en Edit Mode On va déplacer comme ça On désactive le mode Proportional Editing On fait une nos rotations de 90 degrés, ici je fais ALT, clic droit, je fais un V, je sélectionne ici, je fais L et je supprime, je pars en wireframe pour pouvoir euh, faire un et select et scaler comme ça sur l'axe des X, de 0, donc du coup je recommence l'opération, je fais un S, de X, de 0, et je déplace comme ça. Je vais venir ici, je fais un clic droit, je vais faire une extrusion, un scale, une autre extrusion, un scale encore. Ok, je vais faire une extrusion, un déplacement comme ça, comme ça, encore une extrusion, comme ça, comme ça, et enfin, je déplace l'ex l'arc des x et un dernier pour la route ok cool je vais maintenant euh, ajouter la subdivision de surface dessus je fais mousser tout ça je vais de nouveau retourner en edit mode ce que je peux également faire c'est mettre je solidify comme ça euh, je place mon solidify au dessus la subdivision de surface ok je vais aller en edit mode je vais déplacer comme ça je vais scaler je vais déplacer encore comme ça ok euh, pour euh, son casque ici, je vais encore effectuer quelques petites modifications. Je vais tout d'abord euh, faire un bord select, un S, la l'arc des X de 0 encore, et je vais faire un autre déplacement. Pour améliorer les contours ici, je peux tout simplement dissoudre certains edges Comme celui-ci par exemple, je fais ALT Q3, X, Dissolve Edge Et ici, je vais dissoudre celui-ci, Dissolve Edge De même avec celui-ci, Dissolve Edge Vous voyez que là maintenant, j'ai des coins beaucoup plus arrondis et ceux qui veulent des coins encore beaucoup plus arrondis peuvent faire comme ça ou pour plus de précision faire un net slide du coup il se trouve où être slide et étirer comme ça et ici on fait de même ok donc vous avez euh, deux choix donc moi je vais faire un ctrl z parce que j'y mets la topologie précédente. Donc je vais sélectionner cette partie du casque de mon personnage. Je vais aller dans les modifieurs. Et je vais ajouter euh, le modifier Mirror. Ok. Je vais retourner en Edit Mode. Je fais une petite rotation comme ça. Et un déplacement sur l'axe X. Ok, c'est cool. Euh, on va on va continuer avec un petit déplacement comme ça et une rotation Donc en faisant ça ça va plutôt coller euh, sur euh, mon personnage ici je vais augmenter euh, le la finesse de mon solidify comme ça, ok. Je vais augmenter un peu les détails au niveau des cheveux de mon perso, euh, ou alors ce que je peux également faire, c'est diminuer les détails et mettre euh, le modifier euh, subdivision de surface. Et donc, je pars dans mes coeurs. Je monte là en haut, il y a un endroit comme on dit, resolution, preview, je vais diminuer ça, vous voyez que lorsque je diminue, c'est comme ça, lorsque je monte, c'est comme ça. Je vais mettre une valeur euh, raisonnable, de 5, et je vais regarder ici en ajoutant le modifier subdivision de surface, ça peut aller. Ok, je vais mettre ici à 2, voir, et ici, je vais tout sélectionner, je vais faire un Alt S pouvoir monter euh, l'échelle comme ça ok je vais encore m'intéresser un tout petit peu aux cheveux de mon personnage en augmentant le scale de certains bon, par exemple celui-ci ici on va faire ça euh, je vais également modifier l'orientation des Les cheveux, d'autres doivent aller vers l'extérieur comme ça, et donc et d'autres, bah. donc là, je sélectionne, je déplace comme ça, Ok. Ici, je vais mettre la valeur de la vie porte à 2. Je supplie ça. Je pars sur la vue de profil, j'ai ça. Sur la vue de face, j'ai ça. Et maintenant, on va passer à la réalisation euh, de la petite corde qui va permettre de maintenir les lunettes de nos euh, personnages. Cette corde, on va la réaliser ensemble. Euh, on peut. La réaliser en utilisant une partie de notre bandeau du perso, donc ici je vais faire un contrôle tab mode de sélection de face. Ici je vais regarder si en faisant Alt et clic droit ça pourra me sélectionner tout les boucles de face et c'est super parce que ça a réussi à le faire. Je vais faire un Shift D comme ça, je vais scaler et je vais faire un P by the spark. Je crée un autre objet à partir de la sélection. Je vais maintenant aller en edit mode, scaler beaucoup, beaucoup, beaucoup, jusqu'à ce que ça touche les lunettes de mon perso. Je vais supprimer les faces qui ne sont pas nécessaires. Je fait un X, dit faces. Je pars sur la vue de profil. Je vais scaler de manière générale. Je vais faire un déplacement avec G, comme ça. Un déplacement avec comme ça, je vais faire en sorte que mes lunettes euh, touche un peu le bandeau. Je retourne en objet mode, ok, c'est plutôt pas mal. Je vais faire en sorte que mon objet ce qui est présent ici. Puisse coller avec celui-ci. Euh, ou alors, que de faire ça, je vais tout simplement sélectionner ça, aller en Edit Mode. Ce qui est tout d'abord ça, jusqu'à ce que ça touche le bandeau. Je vais euh, améliorer euh, les bordures pour qu'ils soient plus lisses. Je vais faire comme ça. Je vais faire un G comme ça je vais faire un CTRL R ici, je vais faire un second CTRL R ici. Je m'assure que c'est bien partout. OK. Je vais aller de nouveau sur la vue de profil. Je vais sélectionner ça. allez moi de sélection de vertices. Et je vais aller en mode de wireframe. Je vais faire un C comme ça pour sélectionner cette partie. Je vais faire un déplacement sur l'axe des secrets. Et après, je vais faire un slash. Alors, mon objet, si je vais le symétriser, s'il n'est pas déjà symétrisé. Ok, il n'est pas symétrisé, je vais le symétriser. Je vais faire une coupure ici. Je supprime une partie, comme ça. J'ajoute le modifier mirror. Je le place au-dessus des autres. Et c'est tout bon. Je peux maintenant sélectionner mes artistes qui se retrouvent là, je fais Slash Pour faire revenir les autres éléments de ma scène Et maintenant je vais déplacer comme ça Je vais déplacer comme ça Je vais aller sur ma vue de face Je vais euh, diminuer la fitness. Je vais sélectionner le tout, je vais faire un déplacement comme ça, je pars sur la vue arrière, okay. ici j'ai oublié de cocher le clipping, je vais le cocher, ici je fais alt clic droit pour les ref refusionner, ici je vais améliorer ça, ok. Je repars sur la vue de face. Je déplace comme ça. Je déplace comme ça. Je déplace sur l'ars des Je Je déplace sur l'ars z. Ici, je fais un G. Ici, je fais un G, je fais un R, je fais un G. Ok. Et maintenant, je vais euh, créer une petite pièce qui va permettre de lier euh, cette petite corde à cette partie ici. Bon, avant de faire ça, j'améliore un peu le tout niveau visibilité sur la vue de face okay. cet objet je peux dire ok je vais prendre euh, je vais prendre voyons voir je vais prendre un cube donc j'importe mon cube je pars en in mode je le place ici comme ça je le scale sur l'arc des z également je scale de manière générale je pars sur la vue de profil je fais ma rotation normalement je place ça ici et je vais scaler alors si maintenant on veut scaler ça sur un oracle, ça va être assez compliqué du coup on va faire un bord SELECT comme ça je vais retourner sur la vue de face et faire un RZ et je vais skier encore. Je pas sur la vue de dessus. J'ai fait un R, le scale. J'ai fait un SX. Si ça ne donne pas, c'est pas grave. En Edit Mode, je vais mettre quelques de maintien comme ça. Ici ici je vais subdiviser tout ça alors j'ai pris un mauvais modifier. je vais subdiviser tout ça de tout ça, les vertices ok je vais faire un bord select ici pour bien placer comme ça je fais un second ici, je place tout ça correctement, je vais également faire un slash pour améliorer les coins ici avec mon contrôle R je fais slash et je pense que c'est quasiment bon, sauf qu'il me faut encore scaler comme ça déplacer comme ça faire un SX comme ça de profil je regarde vue de face je regarde également et je vais euh, faire une petite rotation comme ça sur l'axe des z je vais en postal ok cool euh, ici je vais faire un déplacement comme ça je fais une rotation sur l'axe des 7 je vais faire un slash j'arrange les artistes que j'ai mal positionné, je fais de nouveau un slash et je pense que c'est plutôt bon. Euh, là, c'est vraiment, vraiment le détail Ok, ici, je vais faire un G, comme ça. Ok, je pense que là, pour cette partie, c'est plutôt bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais euh, faire un miroir. Ici je pars sur le Mirror et c'est plutôt, plutôt bon. Euh, ce que je peux faire d'autre, c'est mettre une edge ici, faire un alt-clic droit, utiliser juste le proportional editing pour pouvoir aplatir comme ça. Ici également, j'aplatis un tout petit peu et ici j'ai fait ça. Comme ça, maintenant je pourrais faire de même ici avec ma prochaine editing. Euh, ici derrière, ici également. Ok, bon. Les amis, euh, c'est tout. Pour cette vidéo euh, merci d'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et également de vous abonner euh, sur la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis euh a la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Pour un euh, nouveau. Euh, tutoriel. Bye bye.